Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule dédiée cette fois à la découverte de Scratch, le logiciel qui va nous permettre de fabriquer et d'étudier des algorithmes pendant toute cette année de préparation au CRPE. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la découverte de Scratch, euh, comment trouver le logiciel, comment s'en servir pour créer ses premiers algorithmes. Dans les vidéos suivantes, on verra ensuite des algorithmes un petit peu plus compliqués et on étudiera en détail leur construction et leur fonctionnement. Donc on va commencer par trouver Scratch déjà. Tout simplement, il nous suffit d'aller dans un moteur de recherche et de taper Scratch. Le premier lien nous amène vers le site qu'on veut. Ici, vous avez simplement à cliquer sur, ici à gauche, « Commencer à créer ». Et là, je vais rentrer dans le logiciel Scratch proprement dit. Donc la première chose qu'on va faire dans ce logiciel, c'est déjà le mettre en français. Donc ici, je clique sur le petit globe et je vais chercher « Français ». Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez regarder les petites vidéos de tutoriel hein, que Scratch vous présente euh, ici pour commencer à créer vos algorithmes, euh, à comment se servir de logiciel, etc. Donc je vais vous présenter un petit peu en détail maintenant en quoi ça consiste. Donc premièrement, ici à droite, vous avez ce qu'on appelle parfois le lutin, le chat ou la petite figurine qui officiellement s'appelle un sprite. C'est sur cet écran de droite où vont se déclencher les algorithmes. Et c'est sur cet écran que vous pourrez en voir le résultat. Ensuite, tout à gauche vous allez pouvoir retrouver les différentes catégories d'instructions qui vont vous permettre de construire un algorithme en empilant des blocs finalement un petit peu comme des Lego. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs types de blocs, hein, mouvement, apparence, opérateur, variable, etc. On verra un petit peu plus le détail à la fin de la vidéo. Alors concrètement, sur Scratch, créer un algorithme, ça vient avec la pratique, bien sûr, mais ça peut être aussi très facile. On va faire un exemple rapide, on veut créer un petit programme pour calculer le carré de n'importe quel nombre qu'on choisirait. Donc premièrement, pour que l'algorithme sache quand est-ce qu'on veut commencer à faire le calcul, il doit y avoir un déclencheur. Donc ce déclencheur, on va aller le trouver dans la catégorie événements ici à gauche. Et on va prendre le bloc quand le drapeau est cliqué et tout simplement on va le glisser et le déplacer vers l'écran du milieu, vers l'écran où on aura notre algorithme. Donc là, j'ai juste mis le premier déclencheur, l'algorithme se déclenchera quand on va cliquer sur le petit drapeau qui est ici en haut à droite. Alors ensuite, on aimerait bien que Scratch nous demande de choisir le nombre qu'on veut mettre au carré. Comme c'est quelque chose qui va venir de, de l'utilisateur, de nous, on va aller chercher dans la catégorie capteurs. Ici, dans les capteurs, j'ai ce bloc « Demander quel est ton nom et attendre », donc ce bloc qui permet à l'algorithme de nous poser une question tout simplement. Donc Je vais prendre ce bloc et le glisser dans l'écran central. Vous voyez que quand j'arrive à proximité du déclencheur, les blocs peuvent s'empiler directement, là ils sont attachés les uns aux autres, vous voyez les formes sont complémentaires, ça veut dire que le bloc bleu que je viens de rajouter est eh bien inclus dans mon algorithme. Donc quand on va cliquer sur le drapeau, l'algorithme va nous poser la question. Alors la question « Quel est ton nom ?» elle n'est pas trop pertinente dans notre cas, nous on aimerait bien plutôt choisir un nombre, et ce nombre-là, on va le mettre au carré. Donc on peut tout simplement cliquer sur la question et la renommer. Ici je vais dire « Choisis un nombre ». Maintenant, si je clique sur le drapeau, on me demande effectivement de choisir un nombre et je peux rentrer la réponse que je veux. On n'a pas fait la suite de l'algorithme, donc ça ne va pas aller plus loin, mais c'est déjà le début. Donc maintenant qu'on a les conditions de départ de l'algorithme, il va falloir en créer le cœur, l'opération qui va nous permettre de faire le carré du nombre qu'on a choisi. Alors pour faire tout ça, on va aller dans les variables, ici en bas à gauche, et choisir le bloc mettre ma variable A. Donc je le prends et je le mets dans mon algorithme. Alors premièrement, pour un peu plus de confort, et ça vous le verrez souvent, on va cliquer sur « ma variable » et on va la renommer, on va l'appeler « n » tout simplement. À chaque fois que vous voyez dans un algorithme la variable « n », c'est qu'on a pris une variable et qu'on l'a tout simplement appelée « n ». Et donc ce bloc-là, il va nous permettre de définir une variable dans laquelle on va stocker le résultat de notre opération. Ensuite, on pourra mettre le bloc « montrer la variable » pour que Scratch puisse nous afficher le résultat. Donc ici, je prends le bloc « Montrer la variable » et je le colle en bas de mon algorithme. Donc on a maintenant un algorithme qui nous pose une question et qui va nous afficher un résultat. Alors pour qu'on puisse savoir de quel résultat on parle, il faut qu'on complète cette case blanche ici, où il y a 0. Dans notre cas, on veut que notre nombre soit mis au carré. Donc le plus simple, ça serait de dire à Scratch, eh ben, tu prends la réponse que je viens de te donner et tu la multiplies par elle-même. Alors ça, on va d'abord le trouver dans la partie opérateur, le petit rond vert ici, où on va sélectionner une multiplication. Donc ce bloc quelque chose fois quelque chose, je le prends, et j'ai plus qu'à le glisser dans la case qui correspond au milieu de l'algorithme. Alors maintenant, bien sûr, il faut dire à Scratch qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, et ce quelque chose, c'est la réponse à la question qu'il nous pose au départ. Donc on va retourner dans capteur, et on va sélectionner réponse. On va prendre réponse, le mettre dans la première case de l'opération. Et comme on veut la réponse multipliée par elle-même, on va reprendre réponse et on va aller le mettre dans la deuxième case de l'opération. Maintenant, on a un algorithme complet. Quand on va cliquer sur le drapeau, il va nous demander de choisir un nombre, puis créer une variable qui sera égale à ce nombre multiplié par lui-même. Donc, ça sera bien égal au carré du nombre. Et enfin, il va nous afficher la variable pour nous montrer le résultat. Illustration je vais cliquer sur le drapeau, on me pose la question « Choisir un nombre », je vais sélectionner le nombre 5, je m'attends à ce que si l'algorithme a marché, on m'affiche 25, hein, 5 au carré. Je valide 5, et on m'affiche bien ici, en haut de l'écran, n égale 25. A priori, notre algorithme a bien fonctionné, et en recliquant sur le drapeau, je peux calculer un nouveau carré d'un nombre peut-être un peu plus compliqué. Alors pour terminer cette vidéo sur Scratch, on va faire un petit peu le tour des différentes catégories de blocs que vous pourrez utiliser. On ne va pas en parler trop en détail, vous verrez la plupart à l'issue d'autres vidéos, mais ça vous fera déjà un premier aperçu de toutes les catégories possibles sur Scratch. Alors premièrement, on va aller jeter un œil du côté de la catégorie mouvement, la toute première. C'est là où vous allez pouvoir faire se déplacer le sprite, le chat, ou le faire se tourner. Donc par exemple, si je mets le bloc avancé de 10 pas que je change le 10, je mets la valeur à 50 pour qu'il aille un peu plus vite, et que je clique sur le drapeau, vous voyez bien que ma figurine, mon sprite, avance de 50 en 50 jusqu'à toucher le bord de l'écran et ne plus avancer. Alors dans la catégorie « Mouvement », je peux aussi placer directement le sprite à un endroit précis. Si je vais prendre ce bloc, aller à X, Y, et que je rentre 0, 0, c'est comme sur un repère, hein, X l'axe des abscisses, Y l'axe des ordonnées, si je lui dis d'aller en 0, 0, on va se retrouver au centre du repère, ici, au centre de l'écran, quand on clique le drapeau. Alors attention, petite subtilité, si je fais des rotations, Scratch va garder en tête l'angle de rotation et se déplacer en fonction. Par exemple ici, je vais faire plusieurs fois une rotation de 15 degrés, donc je clique plusieurs fois sur le drapeau, hein, vous voyez ma figurine qui se tourne. Et maintenant, si je dis à Scratch d'avancer de 10 pas, comme il est déjà tourné, il va avancer directement vers le bas. Ça, c'est une petite subtilité de Scratch, et ça va être assez important dans certains exercices de géométrie. Donc, gardez-le dans un coin de la tête, ne l'oubliez pas. Alors ensuite, apparence et son, on va très très peu l'utiliser dans le cadre du CRPE, donc on ne va pas regarder ça en détail maintenant. Par contre, la catégorie événements va regrouper tous les déclencheurs possibles de vos algorithmes. Donc, dans 95% des cas, on va utiliser quand le drapeau est cliqué, mais on peut utiliser aussi d'autres déclencheurs. Quand on appuie sur une touche en particulier... Quand on clique sur la figurine, etc., etc. Alors ensuite la rubrique contrôle, elle va être super intéressante parce qu'elle va nous donner accès notamment aux boucles. Mais ça, c'est une partie qui est un petit peu plus compliquée des algorithmes et on la verra en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, retenez juste que si vous cherchez une boucle, elle se trouve dans la catégorie contrôle. Alors les capteurs, ensuite, on ne va pas non plus beaucoup s'en servir. On a déjà vu le bloc principal qu'on va utiliser le plus souvent, à savoir ce bloc ici qui nous permet de poser une question à l'utilisateur et de récolter sa réponse pour l'injecter dans l'algorithme. Ensuite, la catégorie « variable. on va l'utiliser tout simplement quand on veut garder des chiffres en mémoire, quand on veut avoir plusieurs variables dans un algorithme. Donc, Dans l'exemple qu'on vient de voir, on se disait qu'une variable, c'était la réponse à notre question mise au carré. Il y a plusieurs utilisations possibles des variables. On vient d'en voir une, on en verra d'autres dans les prochaines vidéos. A noter que, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez renommer une variable comme vous voulez. Vous pouvez aussi tout simplement créer plusieurs variables différentes avec des noms différents. Ici, j'ai créé la variable A, donc j'ai bien mes variables A et N que je peux sélectionner. Alors dernière chose, on va cliquer tout en bas à gauche ici sur ajouter une extension et sélectionner stylo. Ça va nous permettre de dessiner avec notre sprite, de faire des algorithmes qui vont pouvoir tout simplement créer des figures géométriques. Tous les algorithmes que vous allez retrouver qui proposent des figures géométriques vont utiliser ces blocs de stylo. Alors je vous laisse un peu explorer cette catégorie par vous-même, mais deux choses importantes à savoir. Euh, premièrement, quand on dessine, c'est une bonne idée de mettre un petit bloc « Effacer tout » au début d'un algorithme. Si vous avez un dessin qui est resté sur l'écran d'un algorithme précédent, ça vous permettra de repartir avec un tableau blanc et de ne pas confondre vos dessins. Deuxièmement, si vous voulez dessiner avec un algorithme, il faut aussi absolument mettre le stylo en position d'écriture. Imaginez que le stylo se baisse sur la feuille, et il n'y a que comme ça que vous pouvez dessiner en utilisant les blocs de mouvement. Par exemple ici, si je mets mon stylo en position d'écriture et que j'avance 200 pas, je vais tracer une ligne droite. Alors bien sûr, si le sprite vous gêne, vous pouvez ici, juste en dessous de ma caméra, cliquer sur le bouton « Cacher » pour le masquer. Donc voilà, je vous ai présenté un premier petit exemple d'algorithme avec les principales catégories d'instructions que vous allez pouvoir utiliser. Dans les prochaines vidéos, on verra un peu plus en détail un ou deux algorithmes plus compliqués mais je vous invite déjà principalement à aller sur Scratch et à jouer un petit peu avec pour vous y familiariser. On dit souvent qu'en maths, c'est la pratique qui fait tout. En ce qui concerne les algorithmes, c'est encore plus vrai. Euh, si vous êtes un peu familiarisé avec la plateforme Scratch, toute cette partie du programme, qui peut paraître un peu obscure, vous paraîtra vraiment plus facile.